J'espère que vous allez bien, ici Olga Mani, votre consultante business. Alors les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous connecter à votre compte de partenaire ou à Exchanger, comment euh, envoyer votre lien de parrainage à tous ceux-là qui voudront acheter et comment manipuler votre back-office afin de retirer vos frais de vos commissions de façon instantanée soit via om soit via payeur pour ceux là qui se disent mais vraiment la crypto c'est une anac j'espère que vous avez vu l'information euh, venue la note du Cozumarf. dorénavant il sera possible de faire des transactions au Cameroun pour les crypto actifs mais alors toi qui penses encore que le bitcoin est une arnaque, la crypto c'est une arnaque. vraiment je vais t'inviter à te calmer et à regarder cette opportunité mais alors avant de commencer je vais vous inviter à vous abonner n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos pour tous ceux-là euh, qui sont nouveaux et qui ont besoin de connaître plus sur l'entrepreneuriat numérique, l'économie numérique, les crypto-monnaies, euh, les opportunités, gagner de l'argent sur Internet, les formations en trading, je vous invite tout simplement à taper Olga Ambani sur votre barre de recherche YouTube et vous aurez tout le contenu. N'hésitez surtout pas à cliquer dessus euh, pour apprendre à vous lancer dans cet univers Numérique. Alors, allons maintenant sans plus tarder voir comment générer son lien de parrainage au à exchange Ok. Donc, vous aurez simplement besoin de venir dans connexion, mettre votre adresse email. Ça sert à rien de me hacker, okay, hein. C'est les adresses emails des tests. Euh, votre adresse email, votre mot de passe, et vous allez cliquer sur continuer. Ok, les amis. Une fois connecté à votre compte, voilà, vous aurez ce, ce nouveau menu, Mon compte. Vous cliquez simplement sur Mon compte. Alors là, vous allez voir vos informations, votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre nom complet, si oui ou non vous êtes partenaire, le solde. Euh, que vous avez déjà fait en CFA, c'est-à-dire vos gains de parrainage. Le solde cumulé au total, c'est-à-dire euh, ce que vous avez déjà retiré, plus ce qui est dans votre compte. Maintenant, votre lien de parrainage. Tout ce que vous avez à faire, c'est de, de, de copier ce lien. OK. Vous l'envoyez à celui-là qui voudrait acheter la crypto. Donc, je vais faire les, les siens. Je vais ouvrir le lien autre. Donc, je vais venir ici. J'ai collé mon nouveau lien ici, le lien de parrainage là. Je clique par exemple sur acheter BTC. Retrait se lance automatiquement sur le téléphone. Et tout ce que vous avez à faire, dès que votre partenaire aura fait l'achat, venez simplement dans votre compte et vous verrez que votre solde a changé. Et l'onglet de retrait ne s'affichera qu'après que vous ayez le minimum à retirer qui est de 500 francs CFA. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, euh, parcourez euh, les autres vidéos et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de laisser des commentaires ou de me contacter sur le numéro 672 plus 237 bien entendu, pour ceux-là qui ne sont pas au Cameroun. Et n'oubliez pas la carte Visa prépayée qui est toujours en mode promo. Voilà, c'est 8500 francs. Alors les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.